Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction sur Graspable. Alors, euh, l'outil Graspable Map, on en a fait une auto-formation dans un but de vous faire une présentation sommaire. Alors, vous voyez ici un exemple de ce que ça peut avoir l'air au niveau euh, de, du tableau des tableau blanc que l'on peut ouvrir. Alors, on vous donne le contexte d'utilisation. Bien sûr, ça peut servir d'un outil d'apprentissage. Ça peut nous permettre de garder des traces. Donc, ça pourra nous permettre de faire de la triangulation pour pouvoir porter notre jugement professionnel. On vous met aussi euh, les principaux éléments de la compétence numérique que ça peut développer Alors, et les références pour les différents documents. On estime que pour euh, voir les 14 vidéos et euh, réaliser les euh, travaux demandés, vous pouvez prévoir environ une heure, soit une journée de travail. Ça peut parfois être moins si vous ne faites pas toutes les activités. Vous pouvez aussi avoir accès à différents badges, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau. Alors, si on regarde la première section, Canva, on va vous montrer comment faire l'interface, comment fonctionne l'interface et comment faire la gestuelle de base. Donc, c'est toujours présenté avec de courtes vidéos et des petits défis pour vous lancer en action et vous demander de relever le défi. Alors, si je reviens dans la section Canva, vous pouvez donc découvrir l'interface et la gestuelle de base. Vous pouvez faire les opérations simples et euh, par la suite, passer à la création d'un compte. On vous montre aussi les opérations sur les fractions. Par la suite, on vous invite à demander le badge de Rastable Dans la section suivante, vous allez aller un petit peu plus loin avec euh, le Canva, donc l'outil Keypad avec les différentes fonctions, dont la boîte vide. Donc la boîte vide, c'est un peu comme notre inconnu, notre point d'interrogation, qui nous sert à créer des équations. Un petit peu plus d'informations sur les options avancées, donc toujours soutenues avec des vidéos et des défis. La, les fenêtres graphiques et les opérations un peu plus complexes pour les élèves du deuxième cycle du secondaire. Vous avez aussi un document ici de référence pour les options de configuration si vous voulez euh, configurer vos activités pour que les élèves aient accès à différents éléments et qu'ils reçoivent l'activité que vous préparez dans le fond dans ce format. Principalement, c'est très utile pour euh, les activités que vous faites pour les petits où il y aurait moins d'options, donc il y a moyen d'avoir des tableaux simplifiés. Pour les, dans la section activités, donc c'est les, les sections, les ressources qui sont pardon, sur la, la plateforme. Donc vous allez pouvoir découvrir l'interface de l'enseignant, comment on fait pour faire nos activités, consulter les tutoriels. On va voir aussi d'autres activités qui sont déjà faites, qui sont partagées par d'autres enseignants. Vous pourriez aussi découvrir comment créer votre propre activité. Comment créer une session d'activité, partager un code et l'assigner à vos différents groupes. Alors, la dernière partie concerne la politique sur la vie privée de cette plateforme. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur tout ceci et à explorer Graspable Math. Alors, bonne exploration!